Michel Hostis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, basé à Lannion et votre start-up s'appelle Apizy. Alors qu'est-ce que ça fait Apizy Alors on développe des solutions de communication temps réel pour les entreprises. Alors euh, concrètement, euh, ça veut dire que vous faites de la, de la visio temps réel qui permet euh, aux clients de clients entreprises de faire du support, euh, du support client. Voilà, un des usages, euh, l'usage principal effectivement d'utiliser la vidéo pour se faire assister. Euh, quand un client grand public a un problème avec une, une installation, euh, il appelle l'entreprise et l'entreprise le, en fait invite son client à, à faire de la visio avec son smartphone pour montrer la panne et se faire assister très rapidement. Alors en fait cette idée elle vous est venue en discutant avec un industriel, comment ça s'est passé Oui voilà, en fait on a échangé euh, sur LinkedIn d'ailleurs avec. Euh, le responsable optimisation des process chez, chez Lafarge et qui souffrait en fait de, de coûts de déplacement énormes de ses experts et de délais d'intervention énormes et l'idée est venue en fait d'utiliser la technologie de communication pour voir l'intérieur de l'usine sans avoir à se déplacer et donc résoudre 80% des problèmes. Vous avez conçu votre solution pour ce industriel et comment ça fonctionne alors Alors effectivement donc en répondant à ses besoins on a conçu une une solution un petit peu sur mesure au départ qu'on a fait évoluer avec d'autres clients. Et donc le principe en fait c'est que euh, quand le client téléphonique enfin le client appelle, euh, on voit qu'on n'arrive pas à résoudre au téléphone. Dans ce cas là on lui envoie un SMS et le client clique sur le SMS. Et le SMS permet en fait euh, d'ouvrir une page web euh, qui va accéder au micro et à la caméra du smartphone qui servira de caméra pour le centre de support. Et donc ça c'est de la visio qui est sans couture quoi, n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, pas de logiciel ou quoi que ce soit Voilà, la, la grosse clé c'est qu'on repose sur un standard en fait qui, euh, qui permet d'accéder au micro et à la caméra sur tous les navigateurs. Et donc c'est vraiment du clic to vidéo euh, très simple dans tout environnement. Aucune adaptation à aucun OS particulier ou aucune des versions différentes d'Android par exemple Alors aujourd'hui euh, tous les industriels euh, des Terminaux n'ont pas encore adopté le standard. Mais ils sont en train de le faire et le dernier en, en date c'est Apple et euh, tout sera résolu sur tous les navigateurs en fin d'année. Et donc euh, maintenant votre euh, offre s'est étendue au-delà des industriels euh, vous, vous attaquez également euh, aux opérateurs ou des gens comme cela. Voilà effectivement il y a deux types d'usages, En fait il y a l'usage vraiment industriel en interne et il y a l'usage assistance au grand public euh, pour toute in installation comme on a pu le faire avec Enedis et comme on pourrait le faire avec les opérateurs télécom effectivement pour résoudre. Euh, les problèmes sur les box euh, par exemple. Et là dans le cas de l'opérateur de service, l'action avec le technicien se passe différemment peut-être au travers d'un ordinateur Alors voilà, euh, l'opérateur de service, bah, typiquement il invite son client à, à utiliser son smartphone et donc il évite le déplacement d'un technicien et le technicien ne se déplace que quand il y a une intervention euh, réelle à faire hein, et plus pour la levée de doute. Alors est-ce que vous avez une idée du ROI euh, qui est vécu par l'industriel euh, quand il met en place cette solution Alors. Je ne vais pas vous donner le ROI des, des clients, mais vous imaginez bien euh, l'immobilisation d'une chaîne de production, euh, ce que ça peut coûter un industriel, ou l'immobilisation d'un avion sur une piste. Euh, voilà, donc chaque heure gagnée est, est énorme en, en retour sur investissement. Donc à terme, c'est une solution qui pourrait intéresser toutes les sociétés qui font du service client Voilà, toute société qui a, qui a un service client, qui a un produit pour lequel le, le visuel sert, effectivement, peuvent être intéressés par ce type de solution. Et donc vous êtes une start-up qui est soutenue par Orange également Oui, voilà, on est une startup soutenue par Orange et on a la chance d'être aujourd'hui à Vivatech sur le, sur le salon Orange.